Bonjour, bienvenue à tous Alors déjà un grand merci pour l'engouement qu'il y a autour de ces vidéos sur Sanseya. Je tenais à vous dire que les gens de Yoka sont très sensibles à vos remarques et puis ben, moi ça me touche aussi beaucoup de me rendre compte qu'un jeu que je plébiscite vous plaît également. Deux petites informations avec lesquelles j'aurais voulu commencer. Je ne me suis pas très très bien exprimé sur des points clés du jeu. Euh, la première information, c'est comment la partie prend fin. Euh, c'est plutôt important. Euh, la partie prend fin lorsqu'il n'y a plus en fait, de feu sur l'horloge. Euh, alors maintenant, vous allez me dire comment on enlève le feu sur l'horloge. Très simplement, c'est lorsque vous allez acquérir un chevalier d'or euh, dans votre main, que ce soit euh, par l'intermédiaire du combat, donc avec la valeur rouge, et donc si c'est le cas, il va directement dans la défausse, ou que ce soit avec le cosmos, Lorsque vous allez acquérir un chevalier d'or, vous allez retirer une flamme. Également, si vous le ratez euh, sur le terrain et qu'il est dans la dernière position et qu'à la fin de votre tour, vous ne l'avez pas acquis, il va partir en défausse et là aussi, vous retirez également une flamme. Il y a certaines cartes, on va le voir, on va les lire ensemble, euh, qui ont comme information qu'une flamme doit être retirée. C'est le cas du chevalier de la flèche ou euh, du chevalier du sagittaire. Et quand il n'y a plus de flammes, eh bien la partie prend fin. Alors Au moment du retrait de la dernière flamme, vous devez avoir fait jouer tous les protagonistes. Hein. Si vous êtes 5, il faut avoir fini votre tour tous les 5. Et puis à, à l'issue, eh on compte la valeur des deck building. Et ça, on va le voir ensemble. Autre information euh, que je n'ai pas bien précisée, c'est lorsque vous allez acquérir une carte par intermédiaire de la valeur Cosmos... Eh bien là, euh, cette carte ne part pas en défausse, mais elle part directement dans votre main et elle peut jouer immédiatement, ce qui favorise les combos. Voilà, j'en termine parce que vous n'êtes pas là pour ça. On va commencer par lire ensemble les cartes et dans cette première vidéo, on va voir les chevaliers de bronze, donc nos héros, mais aussi les autres chevaliers de bronze et puis également euh, tous les personnages associés du genre Cassius. Allez, c'est parti Ciao. commencer la présentation des cartes avec euh, forcément les héros. Donc lorsque l'on parle de héros, on parle des cinq protagonistes euh, de la série bien entendu. Pour ce qui est des cartes de base des héros, je ne vous présente que Seiya, puisque de toute façon euh, les autres euh, sont absolument identiques, vous avez juste ben, le nom du chevalier qui change, mais l'apport de la carte est exactement le même. Donc ces cartes de base, je vous rappelle que ce sont les cartes qui constituent votre deck, est euh, votre main de base avec l'armure du chevalier et que c'est sur cette base là qu'il va falloir commencer à conquérir des chevaliers de premier niveau donc des chevaliers qui ne vous coûteront maximum que 5 points deux combats, et puis ensuite jusqu'à quatre points de combat, puisque hein, il peut y avoir des chevaliers qui, qui sont sur la dernière zone et donc qui vont avoir moins un. Et puis ensuite, eh ben, euh, en acquérant euh, des chevaliers qui auront euh, du cosmos, vous pourrez passer à une tentative euh, de choper le chevalier avec du cosmos. Et donc du coup, qui pourra être utilisable de suite. Je ne reviendrai pas euh, sur ces particularités. Enfin, si je pense que je reviendrai régulièrement. Allez donc le chevalier de base, enfin le héros de base qui n'est pas encore en armure, va tout simplement vous apporter un point de force et donc un point de soin. Hein, ce n'est pas un point de vie, c'est un point de soin. Je vous laisse voir l'expli la, la, partie où je vous montre comment on, on soigne une carte blessée dans le jeu. Et donc le texte c'est renforcer Seiya avec l'armure de Pégase. Il vous en faudra deux pour cela. Alors précisément, on va regarder euh, l'armure euh, de Seyar, euh, qui elle aussi est la même que toutes les autres armures. Euh, c'est bien là, parce que euh, je suis bien placé, on voit bien, bien l'effet foil. Hein. Normalement, on devrait le voir en toute la présentation des, euh, des cartes. Donc toutes les armures de, de bronze qui sont en votre possession, euh, la condition c'est défausser. Donc, je vous rappelle que défausser, c'est mettre la carte euh, dans votre défausse. Détruire deux Seiya identiques de votre main, puis ajouter à votre défausse un Seiya de rang immédiatement supérieur, c'est-à-dire un Seiya avec l'armure de Pégase. On peut imaginer, quand on lit cette description, qu'il sera peut-être possible euh, à terme de euh, détruire deux Seiya en armure de, de, de Pégase pour obtenir un Seiya en armure de Sagittaire. Mais là, je suis dans l'extrapolation la plus totale et je n'ai absolument aucune piste dans ce sens. Mais bon, voilà, il y a bien marqué deux Seiya de rang immédiatement supérieur et non pas un Seiya en armure de Pégase. Je pense que la... les mots sont choisis, donc euh, voilà. Euh, si vous ne défaussez pas cette carte vous avez la possibilité de la jouer pour qu'elle vous rapporte un point de cosmos puisque vous voyez qu'il y a un point de cosmos de présence sur la carte donc je le redis hein, la carte verte de base et les cartes d'armure sont identiques pour tous les chevaliers que vous pouvez jouer dans ce deck start alors du coup on y va on commence avec, euh, avec donc euh, ben, Seiya en armure de Pégase hein, et donc du coup là il passe de héros à héros-chevalier de bronze. C'est important parce que dans les conditions des cartes, c'est marqué si vous devez impacter un héros ou un héros-chevalier. Donc là, du coup, il a toujours un point de force et un point de vie, mais avec son armure, il va gagner un point de cosmos. On voit également qu'il a une caractéristique sur fond blanc de mise en jeu. Je vous rappelle que la caractéristique sur fond blanc, c'est celle que vous pouvez jouer lorsque la carte est dans votre main. Il faut savoir en fait que euh, c'est optionnel, c'est-à-dire que ce que ce soit de la défausse, que ce soit de blesser, que ce soit euh, de détruire ou que ce soit la mise en jeu, le texte est toujours optionnel, vous êtes libre de l'appliquer ou pas. Donc mise en jeu, la mise en jeu c'est de prendre la carte et d'essayer par exemple de euh, vaincre un chevalier qui est en face en utilisant euh, les points de force ou les points de cosmos. Ça c'est une mise en jeu. Donc vous pouvez à la fois vous en servir pour acquérir une carte et puis à la fois vous en servir pour en plus faire exécuter le texte qui est en dessous. Donc pour Pégase, c'est si votre défausse comprend au moins un Seiya, piochez une carte. Donc ça c'est intéressant. Parce que vous allez jouer cette carte pour acquérir un personnage, et donc si vous avez, il y a de fortes chances que ce soit le cas, un Seiya euh, dans votre défausse à ce moment-là, bah, vous aurez la possibilité de retirer une carte supplémentaire. Alors attention, euh, est-ce que la carte supplémentaire pourra participer à l'action euh, de cette carte-là en cours moi, de ce que je comprends, euh, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que la carte tirée, qui va donc aller dans votre main, pourra être jouée, mais pour une action, après l'action que vous êtes en train de faire. C'est comme ça que je le comprends, je laisse les gens de Yoka rectifier, si, si je dis des bêtises. Alors, Shun, bon, Shun, c'est pas la même chose. Hein. Euh, alors, c'est la même chose au niveau des points, que ce soit point de force, point de vie, euh, point euh, de cosmos. Ce que je n'ai pas dit pour, euh, Sayar, euh, et que, pour Seiya, excusez-moi, parce que je vais me faire... Euh, il y, a des, il y a des adeptes qui sont très rigoureux, donc on va essayer de l'être aussi. Seiya. Ce que je n'ai pas dit pour Seiya, c'est que la carte vous rapporte un point de victoire, et que chaque chevalier en armure de bronze, dans le pack que vous pouvez jouer, vous rapportera un point dans les conditions de victoire. Je vous rappelle qu'une fois que toutes les flammes ont été consommées, on compte les points qui sont en bas à droite de la carte, on les accumule et on regarde qui a le deck le plus important. Donc, euh, Shun, euh, identique euh, sensiblement à Seiya, si ce n'est sa mise en jeu, si Shun utilise son cosmos pour acquérir un personnage de terrain, piocher une carte. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, euh, parce que euh, c'est vrai que ça peut quand même arriver assez rapidement de piocher des cartes avec le cosmos et pouvoir piocher une carte à ce moment là c'est euh, je trouve que c'est plus sympa que l'aléatoire d'avoir euh, d'avoir déjà une figurine dans, dans, dans sa pioche yoga à présent là aussi je ne lis que la mise en jeu si au moins un autre yoga combat à ses côtés on pioche une carte voilà c'est sympa rapidement on passe à Sirius la mise en jeu de Sirius c'est blesser un Sirius de votre main pour piocher une carte alors là bon ben c'est classique hein. c'est vrai que Sirius il a quand même tendance à se malmener pour être pour être un peu plus efficace dans le combat euh, à se rendre aveugle euh, quasiment dans tous les chapitres et ben là euh, voilà euh, vous blessez Sirius et du coup Sirius peut récupérer une carte et forcément, je vous le donne en mille, euh, Iki du phoenix, eh ben, on ne se refait pas, c'est détruire un personnage de votre défaut, se piocher une carte. Donc détruire un personnage, qu'est-ce qu'un personnage en fait dans le jeu Ce sont toutes les cartes qui sont à l'effigie d'un personnage et non pas d'une armure, et qui ne sont pas des héros, donc... Forcément, dans votre deck Ikki, vous allez avoir des Ikki en armure et des Ikki qui ne sont pas en armure. Et eh bien cela, vous ne pourrez pas en fait les détruire pour piocher une carte. Il faut détruire un personnage, en l'occurrence un personnage acquis. Allez, on passe dans le dur du sujet et on commence avec Jace, la, la, la, la chevalier fantôme que je trouve particulièrement bizarre moi j'étais pas un grand grand fan de ces chevaliers océans, mais bon alors là par contre on se rend compte que pour l'acquérir donc c'est la valeur en haut à gauche c'est 5 de combat qu'il n'y a pas de valeur de cosmos c'est à dire que ça part du principe que ce n'est pas un personnage que vous allez pouvoir convertir à votre cause. C'est vrai que ça colle quand même relativement avec la série, puisque je vous rappelle que c'était pas vraiment le style à se mettre du côté des Chevaliers de Bronze lorsqu'elle apparaît dans la série. Par contre, elle va vous rapporter cette fois-ci deux points de combat. Ça y est, ça commence déjà à monter et un point de cosmos. On voit qu'elle va vous rapporter un point si vous arrivez à l'acquérir. Si vous l'avez dans votre main et que vous la défaussez, il y a « Acquérir gratuitement un chevalier fantôme présent sur le terrain ». Donc ça, c'est normal, étant donné que c'était la chef des chevaliers fantômes, ça me paraît évident qu'elle pouvait acquérir un chevalier fantôme gratuitement. Et la valeur noire, je vous rappelle qu'elle fonctionne lorsque la carte est sur le terrain, qu'on appelle également « Rivière » dans les jeux de deck building. Avec la valeur arrivée, c'est-à-dire que c'est au moment où elle est posée sur le terrain et donc qu elle sort en fait de la pioche que cette information doit être jouée, chaque joueur détruit un personnage en main. C'est quand même assez efficace et assez déstabilisant pour les joueurs. Et c'est là qu'on se rend compte que ce qui arrive, ça arrive à tous les joueurs qui sont en face. Comme quoi, Senseiya, c'est bien un jeu de coopération. On poursuit donc avec les chevaliers fantômes, avec le serpent des mers, donc pour lui pour l'acquérir ce sera 3 points, 3 points de combat également, hein, pas de capacité de l'acquérir avec le cosmos. Euh, donc forcément il est moins cher, il va vous rapporter que 2 points de combat et pas de cosmos, par contre il vous rapporte un point à votre deck total, il n'a pas de valeur blanche et euh, serpent de mer ne peut être combattu que par au moins... 3 personnages, c'est-à-dire que si vous totalisez les 3 points avec seulement 2 cartes, ça ne fonctionne pas, il faut utiliser 3 cartes euh, pour, euh, pour pouvoir euh, le récupérer, et en l'occurrence 3 personnages. Dauphin, donc 3 aussi, hein, c'est normal, il est au même niveau hein, que Serpent de mer, il rapporte 1, par contre lui il va vous rapporter qu'un seul point de combat, mais il va vous rapporter un point de cosmos. Son texte lorsqu'il est dans la rivière, c'est euh, défausser une carte de votre main pour combattre Dauphin. Voilà. Donc, si vous voulez le combattre, il va falloir vous séparer. Alors pas définitivement, puisque ça allait dans la défausse, mais si vous voulez l'acquérir, il faudra défausser une de vos cartes. On conclut avec les chevaliers euh, fantômes avec Caragou. Euh, Caragou qui, euh, pardon, excusez-moi, Kouragu. Couragou euh, qui vous rapporte 3 points enfin qui vous coûte 3 points et qui vous rapporte 1 également, qui ne vous rapporte qu'un point de cosmos, euh, ça c'est assez déstabilisant en début de partie parce qu'on en a peu et du coup on ne sait pas trop quoi faire de cette euh, de cette carte euh, en jeu parce que euh, au début on a plus besoin de points de combat que de points de cosmos. Et surtout, un texte noir qui est euh, très embêtant, puisque aucun autre chevalier ne peut être acquis tant que Kuragou est présent sur le terrain. Donc en gros, en début de partie, personne n'en veut, mais quand il est sur le terrain, il paralyse totalement le jeu. C'est-à-dire qu'il faut que l'un des, des joueurs accepte de le récupérer. En l'occurrence pour plus tard, mais c'est vrai que c'est un petit sacrifice à faire en début de partie. Chevalier des flammes, donc... Euh, pour pouvoir l'acquérir, lui également, ce sont 3 points de combat, pas de capacité de le rapatrier avec le cosmos. Il vous rapportera un point. Il aura euh, à vous apporter également un point de combat et un point de cosmos. Et il n'a pas de valeur noire, donc rien qui s'applique lorsqu'il est sur le terrain. Par contre, lorsque vous l'avez en main, sa mise en jeu induit que euh, le joueur de votre choix place un de ses héros verts détruit euh, sur sa pioche. Donc ça, c'est plutôt sympa, comme quoi il arrive parfois que le joueur d'à côté ne vous fasse pas que des crasses. Spartan, moi je l'aime beaucoup, Spartan, chevalier sans constellation, mais bon. Euh, donc, pour l'acquérir également, euh, c'est trois, hein, euh, pas de cosmos pour pouvoir le convertir. Il vous apportera un point de combat et un point de cosmos. Par contre, il va vous apporter deux points de victoire, hein, ça commence à être intéressant. Et lorsqu'il arrive sur le terrain, chaque joueur peut blesser un personnage de sa main pour piocher une carte. Je vous rappelle que... Ce n'est pas obligatoire de le faire. Donc là, hein, il y a marqué peu blessé. On n'est pas, pas obligé de le faire. Voilà. Donc ça, euh, ça peut être également euh, un avantage hein, si vous vous rendez compte que vous avez, bah, par exemple, une carte qui vous plaît pas trop et puis que vous voulez en changer, bah, vous la blessez et puis vous pourrez euh, piocher une carte à la place. Allez, on arrive sur le petit groupe euh, Leda, Spica et, et compagnie. Alors euh, Leda, euh, pour l'acquérir, il faudra donc euh, deux points de combat. Là aussi, il n'est pas convertible euh, au cosmos. Il vous apportera qu'un point de victoire. Par contre, vous voyez qu'au niveau, euh, il vous apportera qu'un point de combat. Par contre, vous voyez qu'au niveau des points de victoire, il y a une étoile, parce qu'en fait, euh, les points de victoire que vous apportez sont euh, soumis à condition. Et En l'occurrence, il est écrit que vous aurez deux points de victoire si vous possédez au moins une carte Spica dans votre deck, donc ça c'est normal puisque Leda était un compagnon de Spica et donc euh, eh ben, ils sont ils sont ensemble dans la série et il faut essayer de réunir en fait ces deux cartes pour que ces cartes là vous apportent quelque chose dans les points de victoire. Je trouve ça assez intéressant. Sinon, eh ben, évidemment, Leda gagne plus un au combat lorsqu'il combat aux côtés ben, précisément de Spica. Ni une ni deux, vous vous la voyez venir. Même coup euh, pour acquérir. Même apport, euh, un point. Mais un point de plus si du coup ben, l'EDA est présent avec Spica, Et donc ben Spica vous apportera deux points de victoire si vous avez également l'EDA dans votre deck. Ça paraît logique. Django, alors Django, personnage qui commence à monter un petit peu en difficulté, hein, puisqu'il va falloir dépenser 4 points de combat pour l'acquérir. Chevalier noir qui vous apporte qu'un point de cosmos, donc là aussi ça peut être un petit peu déstabilisant en début de partie. Avec un apport dans votre deck qui est également conditionnel, puisqu'il apportera un PV pour chaque chevalier noir de nom différent dans votre deck. Je vous rappelle que des chevaliers noirs, il y a euh, euh, le cygne, euh, l'andromède, euh, le pégase, euh, le dragon et euh, le, le phénix. Ça fait que quand même, cette carte peut vous apporter jusqu'à 5 points de victoire. C'est assez intéressant. Défausser, donc défausser lorsqu'elle est dans votre main. Euh, placez dans votre défausse un chevalier noir présent dans la défausse d'un adversaire, donc ça c'est tout simplement la possibilité pour vous de compléter <rire> votre série de chevaliers noirs, s'il y en a un que vous n'arrivez pas à avoir, mais que vous avez vu qu'un de vos collègues l'a récupéré, ben vous allez pouvoir aller lui faucher. Allez, on commence avec donc les chevaliers noirs, avec Pégase qui va euh, vous coûter également 4 points de combat, hein, qui n'est pas convertible avec, euh, avec le cosmos, euh, il vous apporte plus 2 en combat et 1 euh, en cosmos, et si c'est Seiya qui euh, en fait combat contre lui, eh bien son coût est réduit de moins 2. Le dragon noir, euh, même chose que Seiya, enfin que le Pégase Noir, excusez-moi. Euh, donc il, il coûte 4, il vous rapporte 2 et 1, et si c'est Shiryu euh, qui est le combat, eh bien euh, le coût est réduit de moins 2. Vous remarquerez que pour ce qui va suivre et pour ce qui a précédé, il n'y a pas de valeur de deck sur la carte, c'est à dire que si vous récupérez ces chevaliers là sans avoir pris Django au début, ces chevaliers là ne vous rapportent rien, Et ça c'est très important, donc il va falloir être vigilant dans la partie. On poursuit avec le signe noir. Euh, bon, bah c'est la même posologie. Hein. Euh, 4 pour l'acquérir, il vous apporte 2 1. Et si c'est Yoga qui essaye de l'obtenir, eh bien, c'est moins 2 pour l'avoir. C'est-à-dire qu'il ne faudra regrouper que 2 cartes avec 2 points d'attaque rouge pour obtenir le signe. On poursuit l'Andromède noir. Même topo. Il vaut 4. Il vous apporte 2 et 1. Et 1. Il coûte moins 2 si c'est chaînes. Et on conclut avec les chevaliers noirs avec le phénix. Le phénix noir, si qui combat le phénix noir, son coût est réduit. De moins 2, il vous apportera deux points en combat, un point de cosmos. Et initialement, il vous en coûtera quatre points de combat. Et je vous rappelle que sa valeur en deck est soumise à la présence de Django. Allez, on passe au chevalier d'acier. Alors moi, les chevaliers d'acier, j'ai pas compris. J'ai pas compris le délire, mais bon, je pense que c'était une, une tentative. Ils ont essayé un truc. c'était peut-être très japonais. Alors, on va parler de Shou. Donc Shou, chevalier d'acier. Alors ça y est, là, on commence à voir des personnages qui sont entre guillemets amis. Et donc on a une valeur pour le récupérer en combat, hein, qui est de 2, mais également une valeur de Cosmos, qui est de 2. Donc vous pouvez récupérer chaud pour deux points de Cosmos. Et je vous rappelle que si vous le faites, il va aller dans votre main avec le Cosmos, et non pas dans la défausse directement, si c'est si le cas, c'est parce qu'il a été pris en condition de combat. Il vous rapportera un point de force, il, coûte, il vous apportera un point à votre deck, et le chevalier, les chevaliers... Combattants aux côtés de Shaw ne peuvent pas être blessés. C'est très intéressant parce que vous verrez qu'il y a des cartes. Si vous voulez les récupérer, il faudra accepter que en les récupérant, tout ou une partie des cartes qui ont participé à acquérir ce, ce personnage seront blessées. Donc autant utiliser Shaw pour acquérir ces cartes-là, puisque les compagnons ne seront pas blessés non plus. Ushio donc le chevalier marine euh, donc là euh, même topo hein, il coûte 2 en combat, il coûte 2 en cosmos, il vous apporte 1 point de combat et il vous apportera un point de victoire. Ushio gagne plus 1 euh, en combat pour chaque héros combattant à ses côtés. Donc ça c'est très sympa parce que si vous avez. Euh, un ensemble de cartes vertes dans votre main, et bien, vous vous rendez compte que Ushio peut très rapidement grimper en puissance. Allez Daichi, les petits fenêtres donc pareil, 2-2 hein, au niveau de l'acquisition, un point de combat et un point de valeur deck. Le coût du chevalier que Daichi combat est réduit de moins -1 en Cosmos pour chaque héros combattant à ses côtés avec un minimum de 1. Pratique pour en début de partie, euh, avec des cartes vertes, obtenir euh, du coup euh, un personnage qui aurait des valeurs de cosmos acceptables. Euh, si vous avez également euh, un chevalier en armure, il a des points de cosmos à proposer, vous y arriverez vite et vous pourrez assez rapidement, en fonction de la situation notamment de dernière position sur la rivière, obtenir peut-être même un chevalier d'or. Allez, j'abus que j'apprécie euh, tout particulièrement, moi je trouve que le pauvre il n'a pas une carrière exceptionnelle dans, dans les chevaliers du Zodiac et que euh, franchement il joue, euh, il joue au rôle du, du, voilà, du, du, du gars qui est floué, euh, il y a des caractères comme ça que j'ai trouvais euh, certes bien prononcés au début mais qui auraient dû être rattrapés après au, au fil de la série. Voilà, moi j'abuse, j'aurais aimé qu'il ait un autre destin. Quoi qu'il en soit, il vous faudra 3 points de combat pour l'acquérir ou 3 points de cosmos pour le rallier. Il vous apportera 2 points à votre deck final et il apporte 1 point de combat et 1 point de cosmos. Si vous défaussez la carte lorsque vous l'avez en main, chaque adversaire défausse un héros de sa main. Donc ça, c'est déjà moins sympa pour les collègues. Ichi de l'hydre Ouh là, là qu'il est pas bien lui. Alors lui il est très très très méchant. Alors aussi moi je trouve voilà j'aime bien ces chevaliers de bronze secondaires. Et eh bien là on sent qu'on a un petit fan de Ichi qui a dû écrire la carte parce qu'il en a fait quelque chose d'extrêmement bourrin. Alors déjà pour l'acquérir c'est 3-3 également. 3 combats, 3 cosmos classique, Il apporte un point de combat et il apporte deux points à votre deck. Mais au niveau de son texte c'est assez fulgurant puisque si vous défaussez en fait Ichi chaque adversaire, j'ai bien dit chaque adversaire, blesse tous les héros, tous, absolument tous, euh, tous les héros euh, qui sont en armure, hein, puisque ce sont les héros euh, orange de sa défausse. Donc toutes les armures que vous aurez pu monter sur euh, Iki, sur Shun, sur Yoga, euh, pour tous les protagonistes qui sont autour de vous, eh ben, c'est blessure. Et je vous rappelle qu'on perd plus ou moins un tour à soigner euh, les figurines qu'on veut, euh, les, les héros qu'on veut récupérer c'est vraiment, vraiment, vraiment une carte super intéressante et que je vous conseille d'acquérir dès qu'elle apparaît. Allez, Nachi du loup. Natchi aussi, moi, je l'aime bien, j'aime bien la simplicité de son armure, il a une armure extrêmement épurée, finalement, j'aime ça. Allez, 3-3, il apporte un point de combat et deux points de victoire, et si vous le défaussez, chaque adversaire défausse son armure en jeu. Donc ça peut ne pas être le bon moment de défausser l'armure. Si vous la défaussez, vous allez peut-être pouvoir appliquer le texte, mais c'est peut-être pas le bon moment pour le faire. Et ben là, Hachi, Nachi va vous obliger à le faire. Bam Allez, bam du petit lion, 3-3 également, il apporte un point de combat et deux points de victoire. Si vous le blessez volontairement, chaque adversaire blesse un chevalier de sa main voilà c'est toujours bon à prendre parce que euh, c'est euh, pas un personnage très important et ça peut imposer à vos euh, compagnons de jeu de devoir blesser des cartes qui sont plus valeureuses avant dernière carte de cette première série Tcheki de l'ours 3 3 également un point de combat 2 de victoire si vous défaussez échangez un héros euh, de bronze euh, de la défausse d'un joueur avec un de ses héros vert détruit donc ça euh, c'est vache puisqu'il va détruire en fait des héros verts pour acquérir des armures et puis ben vous vous allez prendre une de ces armures et vous allez la remettre dans la, dans la, dans, la, dans les cartes détruites et je vous rappelle que pour sortir une carte de la zone détruite faut vraiment tomber sur une condition de carte pour le faire vous ne pouvez pas le faire autrement on conclut avec ce chevalier de bronze avec June du caméléon qui est également en 3-3, qui apporte un point de combat et un point de cosmos, mais seulement un point de victoire. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que dans sa mise en jeu, certes, elle soigne un de vos personnages blessés, de façon automatique. Par contre, son texte noir précise qu'aucun personnage ne peut être soigné tant que June du caméléon est sur le terrain. Donc là c'est à vous de vous concerter, et c'est vrai que si elle apparaît et que tout le monde est blessé, vous n'aurez pas le droit de vous soigner et il va falloir la dégager du terrain assez rapidement. Et puis bah, ça tombe bien parce que sa mise en jeu vous permettra, à vous en tout cas, de soigner gratuitement un de vos personnages. Donc vous aurez tout intérêt à participer à son acquisition. Voilà, j'espère que cette première vidéo sur la présentation des cartes vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur les possibilités du jeu et surtout sur la diversité que vous pouvez avoir dans le jeu. Vous allez voir hein, dans les... la deuxième vidéo avec les chevaliers d'argent, on va encore avancer un peu plus dans cette, dans cette diversité, notamment dans les combos. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo et puis si vous avez des questions sur les cartes que moi j'aurais peut-être pu mal interpréter ou, ou mal comprendre parce que je suis comme vous, je débute, n'hésitez ben, pas à les mettre en commentaire et je pense que les personnes de chez Yoka euh, viendront vous apporter les réponses. En attendant, je vous souhaite de bons jeux, de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face et je vous attends tout de suite pour la deuxième vidéo sur les chevaliers d'argent.